Ce qui s'est passé entre moi et Malox, mmh. euh, vous vous souvenez mmh. euh, Malox m'a invité à Yaoundé pour, pour, pour un spectacle et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec la plupart des, des jeunes des artistes, artistes oui, qui, qui, qui se cherchent encore et il a fait l'affiche, il a fait tout, il m'a demandé de venir chanter chez lui je suis parti chanter avec mon équipe et comme cela ne suffisait pas comme ma logique c'était que j'étais en, en promotion quoi mmh. et après avoir chanté non seulement tu invites quelqu'un chez toi, il n'y a même pas de l'eau à boire, tu ne l'as donc pas à boire. Ne serait-ce que merci mon frère d'être venu chez moi, il n'y avait rien. Et le bonhomme est monté sur scène, il m'a arraché le micro et il a commencé à me dénigrer, à me traiter d'un de, de non mm -hmm. et que je ne devrais pas m'attendre à qu'on me reçoive et qu'il il, s'est battu pour être là où il est et qu'il n'est pas obligé de rentrer chez moi à pied donc c'est toutes ces frustrations et d'ailleurs je, je ne suis qu'un exemple il plus y en tout a plusieurs, hein. la plupart des artistes Voilà. d'autres quand tu es jeune artiste personne ne veut t'écouter même certains lignes vont te frustrer quand tu es jeune artiste quand à maman, quand il y a papa quand il a laissé Nous sommes cette fois-ci chez l'artiste qui monte en puissance, je veux dire l'artiste qui bouquit ou encore l'artiste auquel la chanson est devenue euh, comme une sorte d'hymne national. Suivez-nous chez Wams Classic pour récolter ses impressions concernant euh, la culture, concernant euh, la santé de l'art au Cameroun.